Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grande du barbu. Aujourd'hui, je suis avec David. Salut. Et on est à la sauce Fer. C'est ça, comme vous fer, atelier associatif, ouais. Atelier. Atelier, à Rosé à côté de Nantes, et il va m'apprendre à forger. L'objectif à terme, c'est de me forger un marteau. C'est pas gagné. D'abord, on va apprendre les bases. Euh, c'est parti. Me voici donc à Rosé, près de Nantes, à l'association Fer, les forges électroniques de Rosé pour tenter de m'initier à la forge avec l'ami David. Et on commence avec la gestion de la forge du feu et du charbon. La première étape est donc de lancer un feu et d'y faire brûler du charbon. Pas de forge au gaz ici, de comprendre comment le feu se comporte et comment l'entretenir. Le but aussi est de comprendre où placer le matériel à chauffer et le cône du feu. La pièce à chauffer ne doit pas être trop basse ni trop haute par rapport au feu pour avoir une chauffe optimale. Mon premier exercice va donc consister à prendre un rivet, à le chauffer et à forger un plat sur l'enclume. C'est une des premières fois que je forge, donc évidemment, je fais plein d'erreurs. Et c'est le but de cette initiation, mettre les doigts dans le domaine, tester, foirer, et s'améliorer au fur et à mesure. Après avoir retiré la pièce du feu, on a littéralement quelques secondes pour pousser le métal. J'y vais pas assez fort, et surtout ma position de frappe n'est pas bonne. Ici, David me montre comment faire. Un pied en avant, bien posé sur ses appuis et on y va, puisqu'on n'a que quelques secondes de frappe avant que le matériel ne se refroidisse. Le but ici n'est pas de bourriner au contraire de ce qu'on pourrait penser, mais d'optimiser le temps de travail du métal, donc précision et rapidité. Là, ça va déjà un peu mieux et je suis plus à l'aise avec mon propre marteau dont j'ai l'habitude. Que le métal se déplace dans un sens, il a tendance à se courber donc je retourne la pièce et redéplace le métal pour le remettre le plus droit possible. Après avoir joué un peu avec ce rivet et avoir discuté avec David, on décide de le transformer en marteau bizarre. Donc après avoir bien aplati un morceau, il le marque pour commencer à l'ouvrir. Oui, le morceau de métal, on va utiliser un puncher, en gros un gros bout de métal pointu. Ici, David place le puncher sur la pièce et je le tape avec une grosse masse de bourrin. C'est une grosse masse de bourrin, mais il faut être précis et pas taper n'importe comment. Ici, après chaque chauffe, David place le puncher qui va écarter petit à petit le métal pour former un trou pour le futur manche. Elle refroidit de temps en temps le puncher pour qu'il ne perde pas sa trempe, et donc ne se ramollisse pas. Et de temps en temps, on va venir réaplanir la surface avec quelques coups de masse bien placés. Sur à mesure, je gagne en confiance, mes frappes sont de plus en plus puissantes et précises et petit à petit le puncher fait son chemin pour trouver notre rivet et le transformer en pseudo-marteau. Le trou est presque fait, on quitte l'enclume pour aller vers un gros bout de métal avec des trous dont j'ignore le nom pour finir le job. On continue à utiliser le puncher pour élargir le trou pour accueillir le drifter qui est l'outil qui va donner la forme définitive au trou pour le manche. On prend directement notre fer dans le feu avec le drifter avant de l'amener sur l'enclume à trou pour déplacer du métal et faire le trou petit à petit. Et on continue, mais aussi en tapant sur le côté, pour forger les joues du marteau. C'est vraiment pas évident, puisqu'il faut gérer la température de la forge, le feu, la température de la pièce dans la forge, le marteau, la frappe, et surtout faire attention aux morceaux de fer de plusieurs centaines de degrés, donc pas toucher sinon bobo. Bon j'avoue, le forgeage des joues, j'ai eu du mal, donc David vient filer un coup de main pour aller un poil plus vite. Et après quelques heures de forge, et surtout, un départ à 5 h du mat de Massy, la fatigue se fait sentir. L'œil de notre marteau est fini, on décide de donner une forme pointue à une des extrémités, donc direction l'enclume, et la grosse masse pour déplacer tout ça. Paradoxalement, c'est ma main gauche qui fatigue à tenir les pinces et à recevoir les vibrations des coups de marteau et de masse. On est satisfait de la forme de mon super marteau donc on donne un coup de brosse et on va finir la forme générale à la meuleuse. Et voilà notre fer de marteau bizarre à base de rivets terminé. Un fer de marteau pas traditionnel du tout, mais qui m'aura permis de tester la forge, de comprendre plein de trucs et qui m'aura un peu filé le virus de la forge en fait. Bon alors qu'est ce que ça donne ce marteau ben voilà le fer de marteau que j'ai forgé euh, il y a de ça quelques jours à partir d'un rivet. C'est un fer de marteau un peu bizarre puisqu'on a euh, la forme euh, ronde ici et une forme un peu euh, un peu pointue de ce côté là. D'abord un grand grand merci à l'ami David et à l'association Fer euh, donc les forges électroniques de Rosé à Rosé à côté de Nantes pour m'avoir accueilli pendant cette journée, une journée intense et intéressante. Où bah, J'ai pu euh, commencer à mettre un peu les doigts euh, dans la forge. De tout ça j'ai retenu plusieurs choses. La première, bah, c'est d'abord la gestion de la forge et du feu. C'est super important pour pouvoir bah, chauffer correctement votre matériau, qu'il soit malléable et que vous puissiez forger dessus. La deuxième chose, c'est qu'en fait quand vous faites chauffer votre métal, vous avez littéralement quelques secondes pour pouvoir le former à la température idéale et ensuite ben, il faut le rechauffer, attendre, pour pouvoir euh, reforger votre, euh, votre métal. La dernière chose, c'est ce paradoxe, qui est qu'on voit la forge comme un truc de bourrin avec des gros marteaux et à taper comme des brutes, en fait euh, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus précis que ce qu'on pense. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, ma technique de frappe était complètement pourrie, et il faut être ben, bien bas sur ses appuis, et surtout j'avais tendance à faire une double frappe, c'est à dire frapper fort et ensuite frapper un tout petit peu. Alors que comme vous avez pu le voir, euh, David, il va pas comme un bourrin, mais il est efficace et super rapide. Ça demande un peu de pratique. Moi, c'est la première fois. C'est normal que ce soit pas aussi bien que des spécialistes ou des professionnels. En tout cas, ça m'a donné très, très, très, très envie de continuer à forger des trucs à droite à gauche. Je sais pas si j'aurai la possibilité de le faire, j'irai peut-être squatter la forge à Sylvie, mais en tout cas, j'ai très très apprécié bah, le moment que j'ai pu passer euh, avec David et à l'association faire et je les remercie encore une, une fois. Si vous êtes dans le coin et que vous êtes curieux sur la forge, n'hésitez pas à les contacter, j'ai mis euh, toutes les informations dans la description bien évidemment. En tout cas moi je suis très très content, alors c'était une journée harassante puisque euh, je suis parti à 5 h du matin de Massy pour arriver vers 9 heures à arrosé euh, et de 10 h à 17 h un truc comme ça, on a forgé. Comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment tu t'abonnes